Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de notre web série consacrée aux évolutions managériales. Nous sommes pour l'instant très précisément 89 connectés. Donc la première fois, lors de notre premier épisode, on avait partagé ensemble un certain nombre d'observations qui montrait une remise en cause assez fondamentale de, du modèle traditionnel de management fondé notamment sur la logique de command and control. Aujourd'hui, on va, on va mettre le, le focus sur une dimension qui peut avoir un impact assez conséquent euh, sur le, le, les postures et l'exercice de la responsabilité managériale, qui est la digitalisation euh, des entreprises. Donc pour ça, j'ai demandé à, à Grégory Gallic de nous rejoindre. Greg est consultant senior à la Cegos et accompagne. De nombreuses entreprises sur des projets de transformation euh, digitale et euh, on aura l'occasion avec, avec Grégory de, de partager euh, un certain de réflexions et d'observations inhérentes à ces différentes euh, missions. Pour euh, donc rappel d'une petite règle du jeu, hein, vous avez la possibilité de poser vos questions euh, tout au long de ce web corner sur la petite fenêtre qui se situe en dessous de notre de notre image euh, et on s'efforcera d'y répondre au fil de l'eau euh, pour démarrer ce que je voulais vous proposer c'est un sondage un petit sondage introductif euh, qui porte sur euh, finalement déjà l'utilisation des différents euh, outils alors c'est pas exhaustif hein, euh, l'utilisation des différents outils alors je précise bien dans la, la sphère professionnelle et non pas dans la sphère privée donc là on voit quelques tendances qui se dégagent assez rapidement on voit par exemple que voilà, LinkedIn et Viadeo euh, sont déjà très usités. Scoopit, par contre, euh, 29% des, des personnes qui sont connectées l'utilisent. Tu peux peut-être préciser, Greg, Scoopit, mmh. la un... fonctionnalité de, de l'outil Oui, euh, c'est un outil dit de curation, alors c'est un terme un peu barbare. Euh, qui vient, qui a été francisé de l'anglais euh, « to curate mm », -hmm. autrement dit euh, « soigner », mais plutôt euh, dans le sens de « prévenir ». C'est un outil de veille, en fait, qui me permet, euh, par rapport à mes centres d'intérêt que j'indique à l'outil, euh, de, de bénéficier d'une sorte de, de revue de presse quotidienne, où Scoopy va m'apporter finalement des articles trouvés euh, sur la toile ou des documents euh, qui vont me permettre de nourrir ma veille et d'être informé sur… Euh, euh, les évolutions euh, en cours euh, par rapport à mes, mes domaine d'expertise. D'accord. Alors là, on voit à travers euh, le sondage qu'on euh, a affaire à un public qui est, qui est déjà fortement sensibilisé finalement euh, mm -hmm. aux différents outils euh, digitaux. Ce n'est pas nécessairement euh, cette tendance-là qu'on observe hein, sur les études. Il y a un certain nombre d'études qui ont été euh, conduites ces derniers temps et qui portent sur le niveau de maturité en fait euh, digitale des, des entreprises et qui montrent. On est plutôt sur un niveau de maturité assez faible aujourd'hui et c'est une vraie question qui se pose. Hein. Euh, on parle beaucoup de transformation digitale, certains utilisent même le terme de révolution digitale. Euh, la première question qui se pose, c'est euh, concrètement, ça veut dire quoi cette transformation euh, digitale Comment ça se concrétise dans, dans, dans l'exercice de l'activité professionnelle euh, Est-ce qu'on est réellement dans une transformation ou est-ce qu'on est encore dans une, une zone de transition et un peu en avance de phase donc Greg, toi, qu qu'est-ce mmh. qu que tu peux observer Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment en avance de phase parce que les entreprises ont, ont plus euh, de conscience euh, de cette mutation en cours. Mmh. Euh, maintenant, euh, je pense que cette mutation, elle va prendre du temps. Euh, et je crois qu'on est quand même encore dans une sorte de phase de, de transition. Et puis, euh, ce qu'on peut observer, c'est aussi une certaine hétérogénéité euh, de la part des entreprises euh, sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que la transformation digitale finalement euh, euh, D'où elle vient euh, je dirais d'abord qu'elle est impulsée euh, de manière extrinsèque à l'entreprise, euh, impulsée par l'environnement. Notamment, euh, je peux citer euh, notamment trois choses. Euh, la première, c'est qu'elle est impulsée par l'accélération de l'innovation technologique. Tout va très vite en disant euh, tout s'accélère et puis ça va, ça va sans doute continuer dans cette voie. Et puis, euh, impulsée par l'environnement et notamment par... Euh, les nouvelles générations, mais pas que, qui arrivent sur le, sur le marché du travail et qui ont des usages euh, du digital dans la sphère privée euh, qu'ils ne retrouvent pas forcément euh, au sein de l'entreprise et puis impulser également, euh, c'est le troisième point, euh, par les clients, par les clients de ces entreprises euh, qui ont euh, eux aussi dans leur cercle privé, on les tous clients quelque part, euh, des usages et une relation, euh, une relation euh, avec l'entreprise qui elle, est aussi euh, digitale à travers les différentes applications, les sites internet, etc. Donc euh, euh, trois points qui impulsent cette euh, transformation et aujourd'hui, depuis quelques temps, les entreprises ont pris conscience finalement du retard qu'ils avaient vis-à-vis -vis des, des usages de la sphère privée. Alors, ils vont adresser cette transformation d'abord euh, du point de vue du client, je pense, à travers euh, le e-commerce notamment, qui est, qui est plutôt, euh, qui devient de plus en plus mature. Euh, mais il y a aussi d'autres volets de la transformation digitale euh, qui vont être adressés, qui le sont, et qui vont l'être de plus en plus, et notamment euh, les impacts sur les pratiques managériales. Alors, ce que nous amène euh, le digital en termes d'impact, eh bien, euh, c'est notamment euh, différents éléments de, de rupture et surtout de quelques bénéfices pour l'entreprise. Euh, en termes de collaboration, en termes d'interaction, et puis euh, aussi un changement euh, en termes de flux d'informations, c'est-à-dire que le, le savoir, l'information, elle est disponible aujourd'hui pour tout un chacun, c'est ce que le digital euh, engendre en pour conséquence, et du coup les flux d'informations qui étaient plutôt euh, assez verticaux jusqu'à présent euh, deviennent de plus en plus euh, euh, horizontaux et impulsés, euh, impulsés par la base. Donc l'entreprise y voit pas mal de bénéfices, notamment en termes de, de productivité. C'est ce pourquoi finalement il, il s'intéresse euh, au sujet. Alors, on verra tout à l'heure plus précisément les impacts hein, de, sur les pratiques et les comportements euh, manageriaux. Euh, moi j'ai envie de vous poser une, une question euh, préalable, c'est euh, selon vous, et on va vous lancer euh, une deuxième question, euh, quand vous observez, en fait, euh, votre environnement, euh, selon vous, quel est le niveau de maturité, finalement, des managers quant à leur rôle en tant que co-constructeur de cette évolution euh, digitale Ont-ils conscience de leur rôle de co-constructeur Là, la, la tendance euh, est très nette, avec euh, un niveau d'appréciation euh, très faible, en fait, du, du niveau de conscience des managers quant à leur rôle dans cette transformation digitale Est-ce que c'est quelque chose que toi tu partages, regarde, de ce que tu as pu observer dans mmh. les différents environnements Oui, tout à fait. Bon, euh, Après, ça reste assez hétérogène, mais la forte tendance, c'est effectivement euh, un manque de prise de conscience, euh, d'abord des enjeux, donc je pense qu'il y a un manque de sens finalement, euh, quel sens on donne à la vision stratégique transposée au digital au sein des entreprises. Donc je pense qu'il faut donner plus de matière et plus d'enjeux aux populations managériales. Et un autre sujet qui est peut-être plus, plus, plus ennuyeux, c'est que euh, ces managers aussi ont, ont du mal à opérationnaliser, euh, finalement à transposer le digital de, dans leurs fonctions. C'est-à-dire, ils se disent, moi je vois bien euh, l'usage que je peux je me, faire. Je me permets de te couper, parce que oui. pendant le score du sondage n'apparaît pas. Donc il y a 83% d'entre vous qui considèrent que non, les, oui. les, les managers n'ont pas conscience de, de leur non. rôle. Je suis, je suis assez d'accord avec vous, et donc il euh, y a le volet, euh, je n'arrive pas à transposer euh, qu'est-ce que je peux faire du digital dans mes pratiques en termes de, de, de manager, de management, et euh, finalement à quoi, ça, à quoi ça peut me servir et en quoi ça bouleverse euh, mes usages. Et un troisième point aussi euh, qu'il faut prendre en compte, c'est que de faire évoluer le management, ça, ça prend du temps. Mmh. On considère par exemple qu'un changement de technologie, ça peut prendre de six mois à un an. Euh, en revanche, un changement de culture tel que celui qu'on adresse actuellement, ça peut prendre entre 1 entre et 5 ans, mmh. euh, voire parfois un peu plus. Donc c'est pour ça qu'on est aussi dans cette phase de transition et qu'il ne faut pas considérer que les, les pratiques et les usages vont changer en un claquement de doigts et du jour au lendemain. Donc ça prend du temps, euh, la transformation est en cours, euh, mais elle reste quand même à, à, à préciser et à diffuser dans, dans l'ensemble des pratiques. On, on, on se posera tout à l'heure hein, sur cette question de l'accompagnement du changement euh, au niveau du, du corps managerial. Euh, Juste en préalable, peut-être si on définissait une cible, une cible en termes d'aptitude, de, de, de pratique. Euh, finalement, c'est quoi un manager euh, digital quoi Quelles mmh. sont les aptitudes qui vont être mises à l'épreuve mmh. au regard de cette, de cette transformation Alors, je vais effectivement évoquer ces, ces ap nouvelles aptitudes euh, managériales. Euh, maintenant, euh, en préambule, euh, je voudrais adresser des compétences qui sont attendues euh, pour tous au sein de l'entreprise. Autrement dit, euh, quelles sont euh, les compétences attendues du, du travailleur digital euh, de demain Alors, je crois qu'on a un problème d'affichage euh, de, de la diapo peut-être, euh, pour que vous puissiez suivre. Euh, je vais avancer là-haut. Nous en sommes, donc la prise de conscience, on en a parlé. On est maintenant donc sur les, les aptitudes, et ce que je disais, c'est que finalement, euh, les aptitudes attendues, elles sont d'abord, euh, finalement, euh, pour tous. Euh, quatre grands domaines de compétences que nous, on, on perçoit, hein, sur lesquels les gens doivent se, se développer, c'est par exemple leur capacité à utiliser un réseau social, que ce soit un réseau social interne, ou un réseau social externe, euh, type Facebook, ou LinkedIn, ou, ou Twitter, euh, et comment je peux utiliser ces réseaux sociaux-là euh, à des fins professionnelles, et comment je vais les utiliser de manière pertinente. Ensuite, sur les réseaux, sur l'utilisation des réseaux, il y a quelques temps encore, on observait des freins hein, au niveau de, de, de l'entreprise, de manière générale, pour euh, ouvrir mm. finalement, euh, mm. Le, le, le flux d'informations dans des réseaux, sachant que le niveau de porosité est de plus en plus faible entre l'interne et l'externe. Mmh. Est-ce que c'est encore des choses que tu observes aujourd'hui Oui, euh, on l'observe toujours. Je ne sais pas vous, comment ça se passe dans votre entreprise, mais en revanche, euh, j'ai constaté que les entreprises ont quand même lâché du lest sur euh, le fait que les gens puissent accéder à des réseaux sociaux externes. Il y a encore cinq ans, on observait que les gens n'avaient pas accès à Facebook, n'avaient pas accès à Twitter, n'avaient pas accès voire même à LinkedIn ou autre type de réseaux social. Euh, aujourd'hui c'est moins le cas, je trouve que l'entreprise a pris conscience finalement euh, qu'il ne servait à rien de, de briser tous ces, tous ces outils et plutôt euh, qu'il était plus pertinent de miser sur cette notion de confiance tout en, en posant un cadre, en posant des règles euh, qui sont souvent, euh, qui ont souvent abouti en termes de livrables à une charte d'utilisation euh, des réseaux sociaux mmh. euh, mais je pense que ça s'est pas mal amélioré D'autres compétences, c'est ma capacité finalement à, à collaborer de manière transverse hein, euh, sur la base de, de plateformes numériques, hein, qui peuvent être internes ou externes. Et puis, euh, au-delà de l'utilisation des outils, c'est euh, quelle, quelle posture j'adopte face aux contributions des autres. Donc il y a aussi cette notion de, de confiance et puis euh, de bienveillance vis-à-vis -vis des contributions de chacun et de, de donner le droit à l'erreur, par exemple. Et un autre point sur lequel je voudrais insister en termes de compétences, c'est cette notion d'apprentissage. Euh, finalement, ce qu'on observe, c'est que l'apprentissage aujourd'hui euh, n'est plus un acte ponctuel, euh, mais on apprend euh, tout au long de sa, sa carrière professionnelle, euh, vu que les, les choses évoluent très rapidement, comme on le disait en préambule. Et du coup, j'ai besoin de me nourrir euh, tout à fait régulièrement pour progresser euh, dans mon domaine d'expertise. Et c'est d'être surtout au clair avec euh, ce qui se passe et des visions prospectives les outils de curation que j'évoquais tout à l'heure peuvent, peuvent aider à cela. Euh, et puis autrement dit, il y a aussi euh, une compétence à développer qui est celle d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire de développer ma capacité à aller chercher l'information euh, ou le savoir-faire là où il se trouve, donc auprès d'un collègue qui aurait par exemple renseigné son profil sur le réseau social de l'entreprise euh, et euh, que je vais aller chercher parce qu'il a un talent dont j'ai besoin euh, pour un projet transverse. Euh, il y a aussi euh, le fait que je sois capable euh, d'aller chercher rapidement l'information euh, dans mon environnement personnel d'apprentissage à travers sur le réseau euh, de l'entreprise, mais aussi euh, d'aller chercher les ressources qui existent euh, sur la toile. Et puis, une autre compétence, mais sur laquelle je ne vais pas m'attarder, euh, c'est cette notion d'agilité, hein, de cette capacité euh, de sortir des rails ou des process de 120 ans pour m'adapter à un contexte qui est très changeant. Et il y aura un autre webcordon sur ce mmh. sujet. Mmh. Et du coup, euh, je ne vais pas, pas m'attarder. Ah, J'ai une question sur le digital worker. Est-ce qu'on attend de tous les salariés d'être des, des digital workers bah, je pense que oui, euh, parce que en tout cas c'est ce qui sera attendu demain. Aujourd'hui, on adresse le digital worker à travers de nouveaux métiers. Euh, le community manager, euh, qui est un métier très spécifique euh, au digital. Mais je pense que ça ne concerne pas que ces métiers-là. Euh, ça concerne des, des compétences qui sont attendues euh, de tous, tous les salariés. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment important. Et là, le rôle du manager dans tout ça, c'est finalement d'être exemplaire par rapport à ses compétences attendues, c'est-à-dire que moi-même, je dois être compétent sur toutes ces dimensions. Euh, c'est aussi de jouer mon rôle de facilitateur, justement dans l'acquisition de ces nouvelles connaissances. Euh, et puis, en euh, troisième point, c'est euh, de jouer mon rôle de de manager en termes de reconnaissance et de valorisation de l'utilité de ces outils. Parce que si je n'y crois pas moi-même, effectivement, je risque d'avoir du mal à transmettre tout ça à mon équipe. à jouer une autre question qui introduit peut-être la, la séquence suivante. Hein. Sur quel rituel clé l'entreprise peut s'appuyer pour d'abord, ou en parallèle, Diffuser un contexte digital dans l'entreprise qui contribuera à ce que les managers mettent en œuvre ces compétences attendues. Ça, ça interroge finalement ouais, les, les aptitudes aussi et, mmh. qui vont s'exercer dans des pratiques hein, ouais. observables. Je vais donner, je pense, quelques exemples ouais. qui peuvent répondre à euh, des exemples concrets de ce qu'on qu observe dans l'entreprise qui peuvent répondre à, ces, à cette question-là. Euh, de manière intrinsèque, en termes de posture managériale, euh, ben, je pense qu'on s'oriente vers un management qui va être plus ouvert et plus collaboratif. Alors plus ouvert, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, euh, on est dans une organisation plus horizontale, les frontières inter services voire les frontières entre l'interne l'entreprise et l'externe l'entreprise se diluent euh, de plus en plus. Euh, donc du coup, en tant que manager, je vais euh, encourager par exemple les projets transversaux dont je parlais tout à l'heure, euh, je vais encourager la veille au sein de mon équipe, mais même au-delà, et euh, je vais encourager surtout le partage de cette veille. Et puis pourquoi pas euh, faire intervenir des experts externes lors de mes réunions d'équipe, pour apporter une prise de hauteur ou une vision prospective de ce qui se passe euh, sur mon secteur d'activité. Ça me semble être euh, des, des types de pistes assez intéressantes. Et puis le digital en termes d'ouverture, ça nous apporte aussi de, de l'innovation. Euh, C'est-à-dire que euh, le digital apporte une autre résonance aux contributions de chacun et aux contributions qui viennent de la base. Est-ce que tu sais par exemple, euh, est-ce que vous savez par exemple, que c'est un homme de ménage qui a inventé euh, la petite carte euh, qu'on met dans les chambres d'hôtel pour, euh, pour générer euh, l'électricité eh bien, ça, c'est une invention qui vient de la base parce qu'elle était liée à des observations et à des pratiques qui étaient des pratiques du quotidien. Et donc, finalement, pour bénéficier de tous ces apports de la base, le digital, à travers des communautés de pratiques ou des dispositifs liés à des plateformes numériques, permettent de remonter toutes ces informations-là. Donc ça, ça me semble important pour permettre à l'entreprise d'innover et de progresser. Euh, en termes d'innovation aussi, ce que nous apporte le digital, c'est, on l'a dit tout à l'heure, euh, je peux l'utiliser en tout lieu euh, et en, à tout moment. Et du coup, finalement, la créativité des gens ne se limite plus et ne doit plus se limiter à des réunions physiques euh, de deux heures dans lesquelles, euh, dans lesquelles on propose d'être créatif. finalement, j'ai le droit aussi, euh, et le digital m'offre le droit d'être créatif euh, en dehors de ces, de ces réunions euh, physiques. Donc Ça, ça me semble important. Et puis aussi plus de collaboration, c'est-à-dire pour le manager solliciter davantage les avis des collaborateurs, les impliquer plus, les faire voter sur des, id sur des idées, sur des plans d'action euh, pour finalement euh, leur permettre aussi plus d'engagement. Euh, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, donc à ce stade, et j'espère que ça va évoluer, est-ce que vous savez que euh, si 54% des collaborateurs proposent de nouvelles idées à leur manager, il y en a seulement 11% qui sont prises en considération donc Ça, c'est une étude Accenture qui date de euh, 2013, euh, et c'est assez évocateur sur le fait que le manager a un rôle clé à jouer euh, dans la prise en, en considération de ces idées, sinon euh, effectivement les gens euh, ne vont plus euh, collaborer. Sur des, la notion de mode relationnel aussi, plus direct, parce que c'est ce que nous apporte le digital, j'ai un autre exemple euh, d'un rituel, pour répondre à la question de tout à l'heure, euh, d'un DG euh, d'une entreprise qui organise chaque mois euh, une sorte de, de webinar où il va solliciter euh, les questions euh, de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et, euh, et j'ai pu euh, observer que finalement, il était dans une, euh, dans une posture très transparente dans la réponse à cette question. Et ça favorise finalement euh, la confiance des collaborateurs vis-à-vis mmh. de, de l'exécutif euh, au sein de, mmh. de, de l'entreprise. Mmh. Il y a une question qui porte sur... Euh, Quelqu'un dit sur le papier, c'est évident, mais alors pourquoi est-ce qu'on observe finalement autant de résistance mmh. Et c'est vrai, en tant que manager, euh, bah, tout le monde peut comprendre certainement euh, l'intérêt après chacun voit aussi son mètre carré et se pose une question naturelle, qu'est-ce qu'on a y gagné, qu'est-ce qu'on a à y perdre quoi. Quels sont les freins et quelles sont les, les, les sources potentielles de résistance mmh. pour, pour, pour, pour s'enclencher dans, dans cette dynamique de, de transformation mmh. Qu'est-ce qu'on peut avoir à perdre finalement en tant que, en tant que manager bah Moi je vois surtout deux éléments principaux. D'abord ce qu'ils ont à perdre c'est leur certitude et c'est ce qui va être le plus difficile à bousculer et à bouger, euh, parce que c'est difficile de remettre en cause euh, ce que l'on considère comme une vérité absolue. Euh, par exemple, cette notion de bah, « mon équipe, elle fonctionne et elle est performante » si euh, je leur prescris un travail très précis, euh, très balisé, et que mon rôle étant de contrôler ces euh, livrables. Si je fonctionne de cette manière, effectivement, euh, je vais avoir du mal à impulser de nouvelles idées euh, de la base. Et puis, il y a aussi d'autres croyances à, et d'autres certitudes à bousculer, qui est celle, euh, par exemple, du télétravail. Euh, souvent, ce que j'entends, c'est que le télétravail est souvent euh, vu comme une forme de, de désengagement. C'est-à-dire que si tu travailles euh, à ta, chez toi, euh, bah, forcément, tu n'es pas forcément en train de, en train de faire ton, ton job qui est une croyance qu'il faut, euh, qu faut euh, bannir. Mais effectivement, ça, ça va prendre du temps. Et puis le deuxième point euh, qu'ils ont à perdre, les managers, c'est cette notion de pouvoir. Euh, C'est-à-dire que euh, par rapport donc, à l'inversion des flux d'informations hein, qui viennent plus de la base, eh bien, je ne suis plus dans une communication très verticale où moi, en tant que manager, je possède le savoir, ça me donne du pouvoir, je suis un peu euh, dans le secret des dieux. Euh, ça ça c'est ce qu'ils vont perdre euh, les managers. Donc il faut qu'ils acceptent euh, de ne plus être la seule source de savoir, de ne plus être omniscient, euh, de ne plus vouloir par exemple jouer le, le, le rôle de super-héros hein, ou qui va débloquer euh, euh, à lui seul toutes les situations euh, problématiques euh, que rencontrent ses collaborateurs et donc ça exige aussi euh, de, mettre, de mettre son ego de, de côté. Alors, ils ont d'autres choses à, à y gagner, hein, et notamment euh, cette notion d'engagement. Plus d'engagement euh, de la part des collaborateurs. Parce que plus je sollicite leur, leur avis, plus je leur donne de la confiance, euh, plus les gens vont s'investir, plus ils vont prendre des initiatives, et plus ils vont prendre de risques. Euh, alors en France, je pense que culturellement, cette notion de prise de risque est encore un peu euh, péjorative. Euh, les anglo-saxons euh, traduisent cette notion de prise de risque par euh, « take a chance ». Et c'est assez évocateur sur euh, la vision qu'ils ont de la prise de risque, qu'ils voient plus comme une, une opportunité euh, qu'un risque. Donc je pense qu'il faut que le, le manager aussi euh, change cette posture à ce niveau-là. Et puis il y a aussi un point central euh, du digital, et par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est que ça met l'humain au centre des, des préoccupations. Euh, C'est-à-dire qu'aussi en tant que manager, je vais pouvoir euh, manager demain mes équipes euh, au plus proche de leurs attentes, au plus proche de leurs besoins et finalement au plus proche de leur, de leur, de leur talent. Et donc plus de proximité. Euh, ça, ça peut être aussi exacerbé demain avec le, le big data, tout en, en veillant à la sécurisation euh, des données que j'ai envie de te demander, Greg, qui peut répondre aussi en partie à certaines questions qui apparaissent sur bah, comment, euh, comment accompagner cette évolution. Alors, on ne parle pas que des managers d'ailleurs, les seniors aussi, qui, mmh. euh, qui peuvent être utilisateurs hein, des différents outils. Euh, regarde tes différentes missions, si tu avais des préconisations à donner finalement sur euh, voilà, quelques balises à donner mmh. sur comment amorcer cette transformation et accompagner les acteurs dans cette transformation alors quand on intervient dans l'entreprise, ce qu'on va adresser en premier, alors on va partir des, des outils, notamment de la, de la maîtrise technologique. Alors euh, l'outil n'est qu'un outil, mais finalement il va me servir à développer les usages par la suite. Parce que là, ce qu'on observe, et c'était un peu le cas dans le sondage initial, mais euh, j'observe une non-maîtrise technologique, une non-acculturation, euh, la plupart du temps, au digital, au numérique euh, euh, et aux outils, euh, dans l'entreprise, c'est-à-dire que, et je pense, pour moi, c'est un préambule euh, d'adresser cette maîtrise technologique pour que les managers et l'ensemble des collaborateurs soient plus à l'aise ensuite pour modifier euh, leur posture et pour bousculer leur pratique. Euh, et c'est justement le second volet, une fois qu'on a fait une acculturation générale au digital, euh, on va finalement adresser euh, de nouveaux rituels, de, nouveaux prat... de nouvelles pratiques et de nouvelles postures euh, des managers vis-à-vis euh, -vis, euh, de la transformation digitale. D'accord. Est-ce qu'on est qu observe des environnements, des secteurs d'activité plus matures que d'autres euh, en termes de digitalisation Est-ce qu'on a le recul aujourd'hui pour... Euh... C'est assez difficile comme question. Moi, ce que j'observe, c'est quand même vis-à-vis euh, des -vis, euh, entreprises qui finalement euh, sont très euh, digitales dans leur offre, mmh. Euh, mmh. Dans, leur, dans ce qu'ils commercialisent. Finalement, ils sont très impulsés par les clients, mais mmh. finalement il y a cette notion. Euh, euh, ils offrent une expérience client digitale, et finalement ils ont envie de transposer cette expérience euh, digitale euh, pour leurs clients en expérience digitale pour leurs collaborateurs, pour leurs salariés. Mmh. Donc on parle beaucoup d'expérience salariée euh, dans la symétrie des attentions vis-à-vis mmh. euh, -vis de, des clients, d'accord. Donc là, nous arrivons au terme de, de, du temps apparti à, à ce web corner. Il y a, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Ce que je vous proposerai, c'est de prendre le temps d'y répondre par écrit euh, à l'issue de, de ce web corner, notamment euh, quel système mettre en place pour que l'innovation issue des communautés de partage se transforme en création de valeur jusqu'aux clients. C'est une question intéressante. Euh, voilà, il, y a, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on, on reviendra a posteriori. Euh, un grand merci à vous de, de votre participation à ce deuxième euh, épisode. Je vous rappelle qu'on a une question de, de, de la, du management dans l'incertitude et on essaiera de, de partager quelques certitudes pour gérer euh, l'incertitude. Euh, je vous demanderai de prendre quelques secondes pour euh, un questionnaire euh, d'évaluation euh, finale de ce, de ce web corner. Et nous serons donc très heureux de vous retrouver le 16 avril. À très bientôt, merci à vous. Merci, au revoir.